Après cette merveilleuse critique, nous passons à mon souvenir. Mon souvenir, c'est mon souvenir à moi, ma nécrospective, puisque effectivement, je suis né tout petit à Bordeaux par une belle journée de mercredi 1982. Et c'est à ce moment-là que j'ai poussé mon premier cri. Bonjour, bonjour, bonjour, monsieur, monsieur Noix, Benoît. Bonjour, agent Kruger, voici ma carte. Euh, je suis du FBI euh, une section spéciale, tout ce qui est blague, repompe sur des animateurs, plus drôles que soi. Hein. J'ai donc ici un dossier qui mentionne une nécrospective, hein, c'est bien ça, euh, un gag apparemment inventé par M. Davy Mourier en décembre 2009 sur la chaîne No Life. Est-ce que ça vous dit quelque chose Non, ce, je ne vois pas. Ah, vous la, voyez pas. La, la chaîne quoi La chaîne No Life. Il semblerait que vous soyez en pleine repompe de Nécrospectif. Je vais donc vous demander de me suivre sans violence, hein, s'il vous plaît. Nous allons procéder à une fouille approfondie. Euh, euh non, excusez-moi, je suis désolé. David Mourier, il est là, il pourrait vous confirmer que c'est totalement ah bah, faux. Très bien, monsieur Mourier. Vous m'aurez pas vivant Agent Johnson Agent Jesse Agent Jens, Emparez-vous de lui oui. On Hop Bonjour mademoiselle. Bonjour. Euh, Auriez-vous des explosifs euh, de, de, de, de la dynamite de Francfort Ah non, monsieur, il ne m'en reste plus. Par contre, j'ai de la dynamite de Strasbourg. Ah, euh, vous, vous en avez combien ah, J'en ai un bon paquet. Oh, bah, vous pourriez m'en donner le plus possible, s'il vous plaît Ah bah C'est parti, 50 kilos Oh, oh bah, Merci beaucoup Oh là là oh, oh. bah, Merci beaucoup, mademoiselle, pour le paiement. <rire> euh, oh, oh, pas de plus oh, Pas, oh, pas oh, de plus, oh, oh, oh, et oh, je fais sauter nos lives とぴぽう <laughs> <laughs> Mais non, poisson d'avril, c'était pas de la dynamique, c'était des saucisses. Et je reste sur nos Life. Alors, ben, des, des, des gros bisous à tous. 5 bisous et légumes par jour. Et puis, et puis ne jouez pas avec nourriture, mangez la nourriture ou mangez-la après. Comme les bisous. Par jour. Des bisous.